Et donc aujourd'hui, on vient vous, vous présenter un peu euh, bah comment un peu se, se, se fabrique une, une conserve, sur quelle technique de pêche on se, on se base pour euh, bah, préserver nos océans. Donc déjà qui sommes-nous C'est la conserverie Gonidec, c'est une société familiale, créée en 1959 par le grand-père de Monsieur Jacques Gonidec, qui est le, le dirigeant aujourd'hui. On est environ 63, 63 salariés à travailler. Notre cœur de métier, c'est la sardine en conserve. Mais nous sommes bien sûr présents sur l'intégralité des segments de la conserve de poissons et les tartinables. Donc tous nos produits sont issus d'une pêche durable et responsable. Que ce soit le sardine, la sardine, le macro, le thon, le, le thon tropical, les anchois. Et nous travaillons selon des méthodes de fabrication traditionnelles. Il n'y a pas de mécanisation euh, tout euh, le travail du poisson, euh, l'emboîtage le, du poisson dans la conserve, ça se fait à la main. Euh, toutes nos sardines sont frites euh, à l'huile, pas de cuisson euh, vapeur, à part les sardines naturels qui sont cuites à l'eau. Et euh, cuissons aussi au courbouillon et de nos maquereaux qui sont ensuite parés à la main et mis en boîte à la main. Donc euh, on est acteur euh, de la dynamique économique locale bretonne et on, et on le revendique, hein, on fait travailler divers métiers euh, grâce à notre, à notre produit. Donc euh, des dizaines d'hommes et de femmes, salariés, pêcheurs, marieurs, armateurs, euh, qui permettent à la marque Mouette d'Arvor et la marque EGG de s'approvisionner en poissons frais et offrir aux au consommateurs euh, le meilleur de la mer. Donc notre ancrage régional et historique. Donc un petit schéma de la Bretagne. Le petit 1 c'est notre site à Concarneau. On n'a qu'un seul site de fabrication. Euh, les points numéro 2 ce sont nos fabricants de, de boîtes de conserve qui se trouvent en fait à, à Douarnenez et à Mouélan-sur-Mer. Et en zone 3 et 4 c'est là où euh, notre, euh, la, la, la zone principale de pêche pour la sardine, les anchois et le thon blanc germont donc au large de, des côtes bretonnes. Donc Quelles sont les, les valeurs de la, de la conserverie euh, La priorité est donnée à la pêche locale, euh, ce qui nous permet de maîtriser nos approvisionnements, de travailler dès que possible le poisson qui vient d'arriver à la criée de Concarneau. Euh, C'est vraiment un gage de, de qualité et qui est attendu aussi de, de nos consommateurs, et en plus limiter notre, notre empreinte carbone. Euh, un partenariat historique avec les pêcheurs locaux, euh, notre, conserve, euh, notre conserverie, ça fait plus, plus de 60 ans qu'elle est à, à Concarneau, et on a vraiment tissé des, des liens humains. Donc privilégier l'emploi local, donc à travers euh, la pêche, la production, les emballages, participer au développement de l'économie locale. Euh, des méthodes de fabrication qui sont restées artisanales et dans le respect des traditions, donc on a fait appel en fait à, euh, au logo euh, entreprise vivant euh, du, du patrimoine vivant. Donc on a été euh, certifié pour protéger en fait, ce, ce savoir-faire ancestral. Et euh, on est une fabrication française qui se traduit aussi sur nos produits avec le petit logo euh, produit en Bretagne pour revendiquer encore cette, euh, cette appartenance. On a aussi un, un produit qui est fabriqué euh, sous notre marque mais en Islande puisqu'en fait le, le foie de morue euh, c'est vraiment une, un savoir-faire islandais qu'on n'a pas voulu délocaliser, mais qu'on a voulu faire profiter les cons nos consommateurs euh, français en, en prenant ce, ce produit. Euh, les autres certifications, donc, qui sont auditées par des organismes tiers indépendants, on va avoir bien sûr le, le bio, hein. nos poissons sont des pêches sauvages, mais on a euh, l'autorisation en bio d'ajouter de, des aromates bio, euh, un jutage bio, euh, du citron, etc., on est labellisé depuis 2020 en RSE grâce à PME. Donc c'est une association, enfin une organisation pour un monde plus engagé qui va soutenir les entreprises à taille humaine. Un peu de musique, c'est bien. Ça fait un petit fond, hein, c'est pas. Clac et donc toujours en, en, en RSE, hein, donc, euh, on est certifié sous le nouveau euh, label créé par Produit en Bretagne, qui est le, le label RSE Bretagne 26 000. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout nouveau, hein, le 26 000. Hein. C'est tout nouveau, et on a été les. La conserverie Gonidec fait partie des dix premiers à être certifiée RSE 26 000. Donc euh, notre, euh, notre attestation euh, PME+, c'est un label des entreprises engagées pour euh, l'humain, euh, l'emploi et la solidarité dans la région, la préservation de l'environnement, des produits de qualité, sains et sûrs pour les consommateurs. Et donc euh, le nouveau euh, euh, label Bretagne 26 000 qui a été créé, mis en place euh, l'année dernière par Produit en Bretagne, donc, qui nous a récompensé euh, d'un certificat et qui s'inspire des normes ISO euh, 26 000. Tout ce qui va parler de vraiment de la responsabilité d'une entreprise envers les citoyens, le monde, les clients, l'environnement. On, voilà, on a un rôle à jouer et on a des engagements à prendre pour améliorer et réduire nos impacts. Donc nos engagements RSE de la conserverie, on a pris huit engagements. Et euh, on se met des objectifs à atteindre, et euh, bah, tous les ans, on met tout à plat pour savoir si on s'est amélioré donc, au niveau euh, des conditions de travail de, de nos équipes. Euh, Est-ce qu'on s'est engagé, dans le à quelle dimension on s'est engagé dans le développement de l'emploi euh, local euh, L'engagement de s'approvisionner auprès des producteurs locaux, préserver la ressource halieutique via une pêche durable et responsable, innover avec des, des nouvelles recettes, proposer des produits simples, sains, des listes d'ingrédients de, euh, courtes, euh, perpétuer un savoir-faire de génération en génération. Euh, on a en fait un savoir-faire euh, manuel, qui, donc on doit recruter de, du personnel, on doit le former avec un, un système de tutorat. Donc on doit vraiment euh, savoir transmettre ce, ce savoir-faire pour euh, ne jamais le, le perdre de génération en génération et défendre ainsi un patrimoine local et traditionnel en participant aussi à des événements, des fêtes locales. Donc la politique d'achat qu'on a mis en place euh, pour les techniques de pêche, c'est du local, du responsable, du durable et traçable. Donc on a mis en place une surveillance de l'état des stocks maritimes pour la préservation des bio qui sont disponibles et de l'impact de notre tonnage qui sont mis en fabrication chaque année. On a engagé avec nos fournisseurs euh, vraiment un, un lien et une démarche RSE avec eux. Ce n'est pas le tout que la conserverie soit engagée et certifiée. Il faut que nos, consommateurs, nos fournisseurs nous suivent pour qu'ensuite on puisse proposer vraiment une chaîne de valeur à nos, à nos consommateurs. Donc c'est respecter des conventions, des organisations de gestion de pêche. C'est euh, un engagement dans une démarche d'amélioration. On ne demande pas à être bon tout de suite mais s'améliorer d'année en année. Euh, une transparence, vraiment, avoir une information claire, disponible de nos fournisseurs pour qu'on puisse nous le transmettre à nos consommateurs et basée sur des documents de traçabilité. Où est-ce que ça a été pêché Par quel bateau Quand Etc. Donc la politique d'achat, c'est une pêche responsable. On va parler d'espèces de poissons. On ne va pas avoir une technique de pêche uniforme pour, pour, enfin, pour, pour l'ensemble de nos poissons. On va en avoir une. Et pour une espèce, il n'y a pas une technique meilleure que l'autre. Il y aura forcément des inconvénients, des avantages, en fonction de la zone, de l'origine, de, de la période de l'année. Donc euh, il y a des conditions à respecter. Euh, on a des objectifs sociaux, économiques et environnementaux à respecter. Mais il faut choisir la moins intrusive, la plus respectueuse. Et on prend en compte toujours l'environnement, la fraîcheur des poissons et le respect des droits de l'homme. Donc notre politique d'achat responsable, ça se définit sur des périodes de pêche. On a une saisonnalité de pêche. Notre conserverie va travailler selon les mois de l'année un poisson en fonction des arrivages pour travailler le plus possible de poissons frais. On va choisir et diversifier les zones de pêche. On sait qu'on a des zones très sensibles, des zones qui sont en surveillance. Euh, on ne va pas non plus les délaisser euh, au profit d'autres zones puisque tout le monde va se rapatrier aussi sur ces zones-là. On va choisir des techniques de pêche euh, sélectives du poisson pour éviter de capturer des faux poissons qu'on n'a pas besoin dans, nos, dans notre euh, usine. Et on va les différencier et on va les choisir en fonction du savoir-faire du pays. Il y a des pays qui ont développé des techniques de pêche. Il faut les valoriser. Et ensuite, notre politique aussi, c'est d'avoir des quantités d'achat de poissons raisonnées. On est une, une société euh, familiale euh, qui produisons euh, qui, voilà, 800 000 tonnes de poissons à l'année, donc ça paraît énorme, mais on est quand même voilà, une, une société à taille humaine et on vend, euh, on essaye de vendre partout dans le monde, mais on garde cette taille, euh, on ne veut pas être un, un gros groupe, on voilà, n'a qu'une seule usine, donc euh, nos, nos quantités, notre impact sur la pêche euh, permet aussi de, de respecter ces, ces petites tailles de, de pêcherie. Donc on a fait un, un, un objectif au niveau euh, de l'année dernière, 88% de nos approvisionnements euh, en poissons étaient pêchés dans l'océan Atlantique, puisque notre corps de métier c'est la, la sardine. Forcément euh, la sardine est débarquée euh, à Concarneau. Euh, après tout le restant, on essaye d'aller, euh, voilà, les, les 20 autres pourcents restants proviennent de, des autres zones de, de pêche en fonction des, des disponibilités, de, des approvisionnements euh, de nos fournisseurs et des pêcheries. La conserverie s'est aussi engagée dans la, auprès des autres conserveries françaises dans une charte d'engagement euh, qui regroupe en fait toutes les bonnes pratiques de fabrication responsable. C'était surtout pour protéger le métier de conserveur français. Euh, quand on est dans les rayons et qu'on a des conserves d'autres pays, d'autres sociétés, il euh, y, y a conserve et conserve. Donc on s'est vraiment engagé auprès de... De, de, de la FIAC hein, euh, et de, du CITPPM Ce sont des syndicats interprofessionnels qui suivent les de, le monde de la conserve et euh, les poissons apertisés. Dans les années 1930, il y avait 254 conserveries sur la façade ouest, donc euh, sur le bassin ouest, Bretagne et Vendée. À et, l'heure actuelle, il n'y en a plus que 16. Donc on participe effectivement euh, avec toutes les, les conserveries à cette protection du savoir-faire, à avoir un produit sain euh, et bon. Et on participe aussi à l'élaboration avec le bureau Veritas de fiches ressources halieutiques, c'est-à-dire qu'ils vont euh, avec les. Ils vont, le bureau Veritas va sur les, les bateaux, euh, suivre les, les campagnes de pêche et pour surveiller en fait, l'état des, des espèces par zone, par technique. Et ensuite, on a une fiche détaillée qui nous dit, bah voilà, dans telle zone, on est bon, dans telle zone, la biomasse est en train de se restructurer, etc. Donc, on communique aussi directement aux consommateurs qui en, demandent, en fait d'informations. Donc, on essaye d'avoir une boîte pas trop surchargée qui indique vraiment euh, nos démarches, nos valeurs. Tu veux la, la présenter, Marc alors, je veux, je veux bien, oui. Alors, euh... comme on dirait, je... on a notre ancrage régional, donc, euh... avec le drapeau. Donc, au consommateur euh, d'où vient la boîte, quelque part, hein, la région Bretagne, avec le, le drapeau. Euh, on a euh, le logo « Produit en Bretagne », parce que c'est une fierté d'y appartenir, euh, on a une recette facile à lire que ce soit donc en macro mais sur les autres produits également on a donc euh, une indication sur toutes nos boîtes que nos produits sont fabriqués à la main on a également euh, on essaye de mettre en place une photo euh, sympa de mise en scène pour donner un peu envie euh, pourquoi un peu pour donner envie aux gens euh, et donc euh, voilà et, et la marque forcément Mouette mais aussi Jacques Bonidec. donc ça c'était le devant et le derrière des boîtes et là donc ce qui est intéressant ce qu'on ce qu remarque c'est que les consommateurs sont de plus en plus attentifs euh, donc c'est quand même on indique quand même bien que c'est pêché le long des côtes bretonnes et euh, on rajoute le nom du bateau avec donc euh, la zone de pêche, voilà. Zone voilà. de pêche, côte bretonne, oui. Bon, il faut être initié pour ça, mais bon, c'est une demande du consommateur. Voilà. Merci. Ah, okay. Alors la technique de pêche, donc pour les sardines, euh, elles sont pêchées donc, par les boulincheurs de, de Bretagne, donc au, au large de nos côtes. Hein, donc la boulinche, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est une technique qui permet d'encercler rapidement euh, un banc de, de poissons euh, dès qu'il est repéré à l'aide du sonar ce sont en fait des, des filets euh, tournants qui vont, ver, euh, qui, sont, qui vont venir se, se refermer et, euh, et former une, une poche qu'on va appeler la, la bolinche euh, ça emprisonne le poisson qui est ramené progressivement à bord euh, toujours conservé par des, dans des gros bacs de, de glace hein, pour maintenir la, la fraîcheur et donc c'est une technique qui favorise vraiment la, la pêche durable et la qualité du, du poisson parce qu'en fait les, les petits poissons les petits pélagiques sont très fragiles donc ça, ça, vraiment, ça, ça englobe et ça vient en fait, récupérer sans étouffer, sans écraser le, le poisson, pour ne pas abîmer la, la peau très fine. Puisque dans les boîtes, quand on ouvre, la première chose qu'on voit, c'est l'œil, c'est les boîtes, les, les sardines bien arrimées dans, dans la boîte. Et donc ça doit être vraiment euh, euh, non abîmé. Donc un poisson de qualité, non abîmé, pas de pêche pendant les périodes de reproduction. C'est pour ça qu'on parle de saisonnalité et un approvisionnement local qui nous permet de travailler essentiellement du poisson frais. Et donc la petite image de, du, du filet encerclé et puis qui est, qui est remonté, donc, nous quand on arrive à la crier, les pêcheries nous, nous amènent dans des, dans des bacs sous glace, avec une épaisseur jamais glacée, mais une épaisseur de, de glace pour garantir en fait, tout ce qui est risque de, de propagation de, de l'histamine, le principal risque de la, la chaîne du froid. Pour les macros qui sont pêchés donc, euh, un peu plus vers l'Islande, euh, en océan Atlantique, hein, aux îles des, au large des îles Féroé l'Irlande, etc. Et c'est au chalut pélagique, donc un, un petit schéma aussi. Euh... Ah, il est bossé tout seul. hop Un petit schéma, je reviens en arrière. Donc le bateau qui tire toujours sur un, un banc de, de macros qui se situe toujours euh, en, surface, euh, en surface de l'eau. Donc sardines et anchois, c'est la même technique, on a parlé des macros, et maintenant le, le thon. Donc on va avoir deux techniques, euh, vraiment deux espèces, on va avoir les thons tropicaux, donc on va avoir les albacores, les listaos, euh, qui ont plutôt pêché euh, soit à la Seine ou à la Canne. Ça va être selon le, le savoir-faire local de la zone de pêche euh, dans laquelle on va. On a établi en fait des cahiers des charges à chacun de nos fournisseurs, dans lesquels on va leur imposer euh, des techniques de pêche, des zones de pêche, euh, une, une, une saisonnalité et surtout on leur demande euh, une preuve qu'ils n'utilisent pas de DCP, ces, ces fameux radeaux euh, qu'on met euh, dans, dans la mer pour concentrer, en fait, à attirer les poissons, mais qui justement vont attirer aussi d'autres espèces et qui vont souvent être laissés dans, dans les océans et, et polluer et s'échouer sur les, sur les plages. Donc on a, voilà, on, nous ce qu'on veut, c'est une pêche sur banc libre, donc banc libre, banc de poissons, qui sont euh, voilà, repérés ré, ré, par sonar, mais qui ne sont pas concentrés. Euh, le thon, le thon blanc-germont, euh, qui est pêché principalement au large de nos côtes bretonnes, qui est sous quota, donc euh, on, est vraiment, euh, on travaille avec les marailleurs et, et les pêcheries pour savoir euh, où est-ce qu'ils en sont dans leur pêche en fonction de nos, nos tonnages qu'on a besoin dans l'année. Et ça va être pêché au chalut. Euh, débarquer à Concarneau, et, euh, ce qui nous permet en fait, de connaître un peu les, les pêcheurs euh, puisque euh, bah, on est sur place et qu'on les connaît de, depuis longtemps. Donc on arrive aussi à, à parler des, des campagnes, si la saison elle sera bonne, comment ils ressentent un peu le, le, la campagne cette année. Donc on a beaucoup d'informations grâce à eux. Donc au niveau le, du schéma, euh, pêcher à la canne, c'est vraiment euh, voilà, euh, des personnes qui tiennent une canne au bout d'un hameçon et qui vont venir pêcher poisson par poisson, pendant un temps donné. Et ensuite, ils rentrent euh, au large pour euh, débarquer leur, leur, pêche, leur, leur pêche du jour. On a aussi la palindre, où là, on a un bateau qui va venir euh, euh, déposer des, des petits filets euh, avec des un système de bouée qui va laisser euh, tirer un peu les, les hameçons et laisser venir le, le poisson. Et puis, on a le, la pêche à la Seine, où on va retrouver la, la technique de, de la bolinge de la sardine, mais en beaucoup plus... Euh, beaucoup plus Gros, hein, parce que bon, les, les thons, c'est des, des, des sacrées bêtes. Et donc, euh, voilà, le pêche au thon euh, qui encercle les, les bancs et qui viennent ensuite euh, relever. Le skiff, c'est une petite embarcation, en fait. Le skiff, c'est ça. C'est ce qui permet, donc, euh, au, au de d'encercler. De, de d'encercler le banc. Et de, fermer, euh, voilà, de former un petit bol. Ensuite, la scène est tissée... Euh, à bord et le poisson est récupéré et là par contre c'est mis dans des, dans des cales sous euh, euh, parfois c'est même euh, soit des, des, des bacs de saumure soit des cales congelées euh, comme ça le bateau il arrive il est déjà euh, le but c'est qu'une fois qu'il sort de l'eau il y ait le moins de temps possible. Il faut qu'on le soit on le travaille, soit on le, on le congèle. Euh, donc la, la société Gonidec, pour revenir dessus, donc on n'a on pas de, de, de pêcherie, on pas, euh, on, voilà, ce sont des partenariats, on n'a pas un, un contrat avec des, des pêcheries, on n'a pas notre propre flottie. Donc on, re, on se repose vraiment sur le savoir-faire de, de nos fournisseurs et de nos pêcheurs. Euh, L'entreprise à mission, pourquoi Parce qu'on est vraiment garant d'une qualité premium de nos, de nos conserves. Donc ça, cette qualité premium, ça repose sur le savoir-faire des femmes et des hommes euh, salariés à la conserverie et euh, des métiers à, qui, nous, qui nous aident en fait à faire des conserves. Mais c'est surtout la qualité du poisson qui est sélectionnée par les pêcheurs. Sans, sans ça, on n'est on est rien. Euh, entreprise à mission, vraiment, on a un rôle dans la préservation des ressources maritimes et de, de l'environnement. Ça fait vraiment partie de l'ADN de, de la conserverie, c'est notre stratégie. Pour euh, bah, que chaque année on puisse euh, proposer euh, à nos clients des, des conserves de qualité, il faut respecter cette ressource, euh, respecter les, les cycles de la nature. Donc c'est une remise en question permanente pour s'adapter aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Qu Qu'est-ce que veut le consommateur euh, Attention, euh, quelle, quelle technique de pêche il faut valoriser euh, Quelle est la tendance euh, Les enjeux climatiques Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, euh, voilà, des océans, euh, de, du réchauffement euh, du plancton, etc. Il faut vraiment être proactif, avoir une ouverture d'esprit euh, et continuer à être connu et reconnu, avoir une qualité produit qui, euh, qui, voilà, qui dépasse nos frontières. Effectivement, aujourd'hui, on, on, on exporte nos, nos conserves partout dans le monde et euh, bah, c'est grâce à la qualité de nos, nos produits. Hein, c'est elle qui, qui fait tout le, le boulot. Parce que Il faut aussi qu'on soit une entreprise rentable, économiquement viable, parce que de nous dépend euh, voilà, la vie économique locale.